Oh, il y a de la grêle. Beaucoup de grêle. Et d'ailleurs, euh, ça continue de tomber. Ça se voit, mais pas beaucoup. Ça fait quoi si j'ouvre la fenêtre Je préfère euh, laisser la fenêtre fermer. Hein. On dirait qu'il vient de neiger. Oh, C'est fini. Oh là, il pleut! C'est dommage. Un petit peu de crème mais pas beaucoup Oh là ça retombe Ah c'est dommage qu'il y a de l'eau sur la vitre Ah oui, le petit filet noir que vous voyez, c'est le fil anti-moustique. Ça c'est super cool. On dit ça juste pour ceux qui se posent la question. Si C'est pas fini, je pensais que ça allait se terminer, mais non. Ah, oh ouais, il y a un gros nuage, purée. Ah, ça, j'ai pas vu.